Une nuit, un jeune homme souffrant d'insomnie tentait de trouver le sommeil. Les minutes passaient, la nuit s'avançait, il était toujours éveillé. Impatient, il s'est mis sur le côté en direction de sa fenêtre. Remarquant les lumières des deux lampadaires au bout de la rue, il a alors eu l'idée de fixer ses points lointains jusqu'à tomber de sommeil. Ce qu'il est parvenu à faire, peu après. La nuit suivante, ses troubles du sommeil le retenaient à nouveau de s'endormir. Se rappelant le remède qu'il avait essayé la veille, il s'est mis à nouveau sur le côté, à la recherche des deux lampadaires. Les lumières étaient là. En quelques minutes, il sombrait dans un sommeil réparateur. Le lendemain, son insomnie était de retour. Mais il savait ce qu'il avait à faire. Se retourner vers la fenêtre et regarder les lumières. Ce soir-là, il clignotait par moments. Je jeune homme a supposé que les lampes allaient bientôt claquer. Et par chance, c'est au moment où ses paupières se fermaient, que les lumières ont cessé de fonctionner. L'homme s'est réveillé le lendemain matin, revigoré. En se levant de son lit, il s'est dirigé vers la fenêtre, pour voir les lampadaires et peut-être apercevoir, par chance, le technicien venu changer les ampoules. Cependant, en regardant par la fenêtre... Il s'est aperçu de quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas de lampadaire au bout de la rue. Le jeune homme s'est encore rapproché pour s'assurer qu'il avait bien vu. Mais les lampadaire n'étaient nulle part. Puis, ses yeux ont dérivé vers le rebord de la fenêtre, dont le cadrement portait des marques qu'on aurait cru appartenir à des petites griffes. Les nuits suivantes, son insomnie empirait.